Vas-y vite, que je tombe néant de par la noix humaine. Souffler sur le feu, je jusqu'à ce qu'il je vais jusqu'à ce je jusqu'à ce je vais sur le feu. Feu, je, je, comme je, à, je vais jusqu'à comme le feu, je, le feu. je vais jusqu'à rougir comme feux. le feu, je vais je souffler la main comme le feu, je vais souffler sur le feu jusqu'à ce qu'il devienne comme je le je me mets à rougir comme le feu, sur le feu, comme le feu, je à le feu est rouge, et le feu sera rouge, je vais souffler sur le feu jusqu'à ce qu'il devienne rouge, jusqu'à ce que je mette à rougir, à rougir, à rougir je te mets la main fait comme fou. le feu, je te, je te mets la main rouge, je veux être rouge comme le feu, je te mets la main, je te mets la main je te mets la main Je vais je te mets la main de alors je te mets la main de rouge, je te mets la main je je mets tôt. Tôt. Je rouge, je te mets la main rouge, je serai rouge comme le feu, et le serait rouge comme le feu, et rouge comme le feu, et serait rouge comme le feu, et lorsque je serai rouge, le feu sera rouge, et le feu reste rouge, et moi je serai noir, je noir comme le feu. Comme le feu qui s'est enfermé, comme le feu qui s'enferme, le feu qui s'est emprisonné, le feu mourant. Je ne serai toujours pas mourant, mais je serai en mais je serai rouge et puis noir. Noir comme le feu qui sera mort, mais moi je serai mort, mais pas mort, noir, je, serai mort. Noir, je, serai mort. Noir, je serai encore vivant, Mais noir aussi, tel que le feu qui est mort. Quand ben, je serai dépassé, j'aurai dépassé le rouge, lorsque je m'aurai défait des liens avec le feu. Noir,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 Tu vas laver un écran de fumée, tu vas laver un écran de fumée. Vas-y, vite. Que je tombe au néant de par la noix humaine. Comme ça, pour rire. J'ai envie de faire un tas de trucs ce matin. Et en même temps, j'ai une sacrée bichialite. C'est tous ces gens que j'entends vivre. Je les entends d'ici. Ils vont à l'hôpital. J'entends ça, le bruit de l'hôpital qui vit avec tous ces morts qui vivent encore. Ça me fout une sacrée envie de chialer. Et puis aussi, quelle gueule. Dans vingt ans, quelle gueule. L'autre, dans le film, elle dit « j'y pense pas du tout ben, ». Bah moi, c'est pas pareil. Ça me traverse. Même un peu plus. Eux, ils vont à l'hôpital à Noël. Moi, je suis née à l'hôpital